Alors, euh, rebonjour à tous, on se retrouve donc avec Monsieur euh, Tachikart, qui est responsable euh, du cycle préparatoire. Donc maintenant, on va répondre à toutes vos questions précises sur euh, ce qu'est le cycle préparatoire à l'UTBM, euh, la prépa intégrée, comment ça fonctionne, etc. Donc juste avant de commencer à répondre à vos questions, on a une petite présentation euh, que Monsieur Tachikart va vous réaliser euh, maintenant. Euh, bonjour, je... Je vous remercie d'être à présent pour cette présentation en live pour les portes ouvertes. Normalement, les journées de portes ouvertes qui sont en présentiel, mais vu les conditions, nous sommes obligés de faire avec et j'espère que les éléments qu'on va vous dire vous donneront envie de venir nous rejoindre à l'UTBM. Donc, ma présentation pour le tronc commun va se passer en trois petits points. Le premier, c'est qui et comment. Le deuxième, comment. Et le troisième, pourquoi. Tout ça pour relativement donc, euh, au cycle préparatoire de, de l'Université de technologie de, de belfort montbellia Ce cycle préparatoire, en langage interne, nous l'appelons le tronc commun. Alors, qui est ce, le tronc commun Donc, prépare aux formations d'ingénieurs qui se passent normalement sur cinq ans. Donc, le tronc commun n'est pas à dissocier du cycle ingénieur dans sa globalité. Donc, nous sommes une école d'ingénieurs en cinq ans et le tronc commun est quelque chose de fondamental parce que ça permet de, de donner la base de, de, des éléments scientifiques et techniques et sciences humaines fondamentaux qui préparent, euh, à la, à, disons, à la carrière d'ingénieur. Et donc, qui et comment, ça veut dire qui peut euh, candidater au tronc commun et comment, donc qui Eh bien, tous les étudiants donc, de, du secondaire qui, qui ont suivi les formations euh, les spécialités de mathématiques et euh, mathématiques euh, complémentaires avec une ou deux formations scientifiques. Euh, et, et comment Eh bien, comment Donc, il y a euh, un dossier à présenter en relation avec, euh, bien sûr, sur parcoursup que vous devez bien connaître actuellement. Et donc sur Parcoursup, vous avez un enchaînement de dates, un enchaînement de, de, de, de, de procédures et c'est très facile à consulter et il faudra suivre. Donc vous avez là tous les renseignements dont vous aurez besoin pour constituer votre dossier. Donc ce dossier, bien sûr, va comporter vos notes de première et de terminale, votre euh, euh, dossier scolaire euh, et, très important, un, un dossier et qui comporte votre euh, formation, enfin le dossier de formation motivé, c'est en quelque sorte les motivations qui vous poussent à devenir ingénieur. Ce sont des éléments qui sont très très importants pour nous, et donc ce, ce dossier-là, est, il, il est analysé, il est étudié par, euh, euh, pas seulement donc nos, ense nos enseignants et donc les, les personnes qui sont chargées du recrutement, mais en même temps, donc, il peut aussi aboutir à, à, par exemple, vous voulez venir à l'UTBM, il peut être analysé par des enseignants et des structures de l'UTC, par les structures de l'UTT. Et puis, finalement, donc, vous aurez euh, une réponse par rapport à ce dossier. Et le deuxième élément fondamental, c'est l'entretien. L'entretien, il se passe euh, auprès de chez vous, de chez vous, euh, avec des psychologues, avec des enseignants, euh, qui donnent un avis sur euh, votre... Euh, adaptabilité, disons, à la, à la formation d'ingénieur. De, de, de, de, Donc il faudra que vous soyez euh, préparé à ce niveau-là, que vous ayez une certaine euh, euh, position par rapport à votre carrière et que vous ayez réfléchi et construit votre projet euh, professionnel. Le deuxième point, donc, comment se, euh, se passent les enseignements, comment sont-ils organisés au cycle préparatoire Eh bien, ils sont organisés en modules qu'on appelle unités de valeur. Ces unités de valeur sont catégorisées par rapport aux, euh, aux champs scientifiques et techniques. Vous avez des connaissances scientifiques, vous avez des, a, des acquisitions de compétences techniques, vous avez des éléments de sciences humaines et de langues, et il y a des stages euh, qui, qui comptent aussi. Et l'ensemble de ces éléments constituent ce qu'on appelle le profil de tronc commun. Et vous avez euh, euh, la possibilité de valider ces connaissances en trois semestres, quatre semestres ou cinq semestres, selon votre préparation, selon vos niveaux de connaissances antérieures et selon votre assiduité. Les plus rapides, eh bien, pourront dès le, le, le troisième semestre valider ce tronc commun. Et à ce moment-là, soit ils disent, eh bien, je veux rejoindre la formation d'ingénieur de mon choix. Soit ils se disent, eh bien, puisque j'ai le temps, je suis en avance, eh bien, je peux partir à l'étranger. Et je fais un, un Erasmus en Pologne, aux États-Unis, au Brésil, en Angleterre, un peu partout dans le monde. Euh, pour vous donner une idée, euh, chaque année, normalement, nous envoyons pratiquement 150, en moyenne 150 étudiants euh, de, de, de, de, de, du cycle préparatoire qui partent à l'étranger dans le cadre de, de, ces, de ces échanges Erasmus. Et vous pouvez aussi, euh, si vous ne voulez pas partir à l'étranger, vous, vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur, eh bien, vous avez la possibilité de prendre euh, ce qu'on appelle un, un semestre de césure. Pendant six mois, vous vous détachez de la vie étudiante et vous partez quelque part au Canada, dans les pays nordiques, en Afrique, en Australie, pour six mois dans une structure d'accueil ou quelque part un projet humanitaire, un projet d'aide, etc. Et ça vous permet de, de voir le monde autrement et de mûrir votre projet professionnel. Et si vous avez des difficultés, bien sûr, donc nous vous accompagnons, accompagnons jusqu'au comme on l'a dit, avec un semestre supplémentaire, pour valider votre, votre, votre euh, tronc commun en cinq semestres. Et si vous allez plus loin, il y a certaines, bon, dans, dans des cas exceptionnels, ça n'arrive pas très souvent, donc vous pouvez vous valider le tronc commun en six semestres. Et à ce moment-là, euh, il y a des procédures particulières, euh, l'accès aux branches n'est plus euh, automatique. Et puis, finalement, donc, pourquoi venir euh, à l'UTBM en, en, en commun Eh bien, tout simplement parce que vous avez euh, sur place euh, un cycle de formation intégrée qui va des classes préparatoires jusqu'au euh, diplôme d'ingénieur. Donc, vous vous imprégnez de l'esprit, euh, de, de, de, de, de, de, de, de, qu'on appelle l'esprit des UT, vous avez euh, la possibilité de nouer des liens et de constituer des réseaux, parce qu'en en fait... La vie, la vie universitaire, est, elle est consacrée, et vous devrez réfléchir, à construire des réseaux qui euh, vous aideront plus tard dans ce que vous voudrez faire, et puis, donc là, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, euh, la possibilité, bien entendu, de, euh, vous avez la possibilité de valider, donc, votre euh, tronc commun en, en trois semestres, quatre ou cinq, donc il y a une variabilité pour rejoindre la formation ingénieure. Et pour terminer, euh, je vous dirais que nos étudiants qui, euh, font, euh, qui suivent le tronc commun et qui rejoignent la formation ingénieure, donc nous avons 97% d'entre eux qui sont diplômés au bout de leur cursus. Et puis le dernier point, c'est que vous n'attendez pas très longtemps pour trouver un emploi. Au moyenne nous avons 1,1 mois pour euh, nos étudiants pour qu'ils qu trouvent un emploi à la fin de leur formation et bien voilà donc euh, je vous remercie d'avoir euh, suivi ce euh, donc euh, cette présentation si vous avez des questions nous serons enfin je serai content d'y répondre dans la mesure du possible et bien sûr je' là, donc, juste un point donc la semaine prochaine euh, nous tenons donc des salons euh, donc elodie on a parlé tout à l'heure où euh, des, des enseignants du tronc commun répondront à vos questions euh, dans des chats que, qui seront euh, définis ultérieurement. Merci beaucoup. Alors peut-être que pour commencer, on peut répondre à une question que beaucoup d'étudiants doivent se poser, c'est par rapport à ce nouveau bac. Euh, quelle spécialité faut-il choisir pour intégrer le tronc commun euh, ben, après, avec ce nouveau bac Comment est-ce que ça se passe Eh bien, pour les spécialités, donc en première... En première, donc, il faut suivre une spécialité mathématique avec une spécialité scientifique de quelque nature qu'elle soit. Puis, en terminale, il faut suivre, avoir suivi la spécialité mathématique plus une spécialité scientifique de quelque nature qu'elle soit ou mathématiques complémentaires avec un minima de spécialités scientifiques. C'est les seules conditions qui sont posées et ces informations, vous les trouvez sur le portail de l'UTBM, des UT, de l'ensemble des UT sur Parcoursup. Elles sont très clairement indiquées, c'est ce qu'on appelle les attendus, et ce sont des éléments qui, sont, qui nous sont imposés par, par, par Parcoursup et ils sont clairement affichés. Donc c'est très très simple. Première spécialité mathématique, plus une spécialité scientifique. Terminale spécialité mathématique ou mathématique complémentaire. Pour spécialité mathématique, une spécialité scientifique qui est accolée. Pour les mathémat mathématiques complémentaires, deux spécialités scientifiques. Il euh, y a une question très spécifique sur NSI. Euh, sur NSI, est-ce que c'est -ce est une spécialité euh, qu'on a considérée comme scientifique euh, Oui, nous, on l'a prise en tant que telle. Nous, ouais. on la considère comme étant une spécialité euh, scientifique parce que dedans, vous avez les sciences informatiques et les sciences informatiques, c'est une spécialité informatique, donc, scientifique. Effectivement, à part entière, NSI est considérée comme étant une spécialité scientifique. On forme des ingénieurs en informatique, ça nous semblait assez logique de Exactement. considérer NSI Exactement. comme une spécialité euh, informatique. Exactement. Et donc, pour info, nous formons 100, une centaine d'ingénieurs par an, d'ingénieurs euh, informaticiens. Donc, il est tout à fait normal. Que, effectivement qu'on puisse euh, recruter des personnes qui ont suivi NSI et pour nous en fait ce sont des, des, des personnes qui sont assez précieuses et qui peuvent très très bien réussir euh, donc chez nous alors on a, on a une question sur les langues donc on peut se demander voilà est-ce qu'une prépa intégrée c'est seulement des matières scientifiques très théoriques ou est-ce qu'on a aussi euh, l'opportunité de faire d'autres choses euh, que, euh, que que des sciences donc je vais vous laisser y répondre alors, je, je dirais que l'école d'ingénieurs, donc l'UTBM est une école d'ingénieurs. Donc, elle affiche, donc il y a ce qu'on appelle formation d'ingénieurs sous statut étudiant. Donc, il y a cinq formations d'ingénieurs qui, qui vendent, donc il y a de la mécanique, il y a de l'ergonomie, il y a de l'énergie, il y a de, de, de, de l'informatique, il y a des sciences, des systèmes industriels. Donc, quand vous, et puis, pour euh, les, les formations sous statut d'apprenti, euh, nous avons l'informatique, nous avons euh, la logistique, euh, nous avons le génie électrique et nous avons, euh, euh, euh, disons, la de la mécanique. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc, nous, nous sommes ici dans un champ euh, d'ingénierie, euh, mais en même temps, euh, nous avons euh, un enseignement de sciences humaines qui est, qui est très large, qui prend pratiquement 20% de la formation. Et nous avons aussi des masters qui sont tournés vers des structures de, de, de management. Donc, je ne pourrais pas vous dire que vous pouvez faire ici de la philosophie ou de l'économie, mais il faut vraiment adosser, si vous, êtes, euh, vous avez donc un un penchant qui est plutôt vers les sciences humaines, je vous conseillerais plutôt d'aller dans ce cadre-là. Mais si vous pensez que vous pouvez euh, apporter quelque chose à, donc, euh, au système d'ingénierie en y accolant des connaissances de sciences humaines managériales, euh, des connaissances euh, en termes de gestion, euh, oui, je, je pense que c'est tout à fait possible de, de, de, de, de, de pouvoir les... Mais ça restera quand même des, des, des choses qui sont assez marginales. Donc en fait, on a des questions sur l'anglais, sur l'histoire euh, géographie, est-ce que c'est encore enseigné en tronc commun, ce genre de choses. Euh, donc en fait, ce qui se passe sur le tronc commun, c'est que vous avez, euh, le, vous avez à peu près quatre matières scientifiques qui sont enseignées. Vous avez ensuite euh, euh, des, des UV qu'on va appeler de culture générale qui vont vous, for vous, for vous former à, euh, à, à l'ouverture au monde, à, à questionner le monde, à, à s'interroger sur l'organisation, le management, essentiellement sur le tronc commun. Et puis à, ensuite, à partir du deuxième trimestre de tronc commun, vous avez des langues à chaque semestre. Donc euh, voilà, il y a vraiment, euh, comme le disait M. Tachikart, il y avait vraiment un, ense un, un, un ensemble cohérent entre euh, technique et puis euh, connaissances scientifiques et puis euh, un peu de, de ce qu'on va appeler des, des sciences humaines et sociales, des cultures générales et puis des langues qui vont vous permettre en fait d'avoir un parcours complet. Euh, par contre, euh, non, non, il n'y a plus d'histoire géo, mais euh, il peut y avoir des histoires de. Vous pouvez choisir des UV en culture générale sur l'histoire des sciences et techniques, par exemple, si c'est une passion. Euh, voilà, mais du coup, là, on est sur euh, le choix des UV. Et donc, ce qui est bien dans un cursus dans les UT, c'est que euh, vous avez le la possibilité de par construire votre propre parcours et de choisir, en fait, euh, les... les, les donc, dans les disciplines scientifiques, il y a bien sûr quelque chose de relativement guidé, puisqu'il faut qu'on vous amène jusqu'au parcours d'ingénieur, mais avec quand même des possibilités de, de, de, de, de naviguer entre différents types de, types de choix. Et puis, sur la culture générale, là, nous avons un choix euh, extrêmement important, ce qui vous permet de choisir si vous voulez faire plus du management, si vous voulez faire plus de l'histoire techniques, si vous voulez faire plus de la philosophie ou d'épistémologie. Et donc, voilà, de vraiment vous ouvrir à un grand champ euh, de questionnement euh, pour, pour vous former. Euh, on a de nouveau des questions euh, sur... Euh euh, on a de nouveau des questions sur euh, les admissions, donc euh, on vous renvoie euh, à la vidéo qui a été diffusée tout à l'heure. On a également des questions sur euh, les effectifs pour entrer dans les spécialités, euh, sur euh, les spécificités de chaque spécialité. On, on vous rappelle qu'il y aura des lives sur chacune de ces spécialités tous les soirs de la semaine. Et donc là, on est sur le, la partie tronc commun, donc on ne répondra qu'aux questions sur le tronc commun. Je suis désolée pour les autres. Euh, voilà, mais on va essayer de se focaliser sur ces questions-là. Alors, on avait une question sur euh, le nombre d'heures de cours par semaine. Donc, euh, bah, moi, j'ai eu la chance de faire le tronc commun, donc je peux vous répondre d'un point de vue étudiante. Euh, ça dépend des semaines, parce qu'en fait, vous avez des semaines avec des travaux pratiques, d'autres non. Donc, vraiment, ça va varier. Après, euh, je pense que bah, c'est compliqué à dire. Ça dépend des matières que vous choisissez. Ça dépend de plein de choses. Mais généralement, bah, c'est un peu préparé qu'au lycée, au niveau, euh, au niveau des cours. Vous avez des journées qui peuvent aller de 8 heures à... 17, 18 heures, avec des trous en milieu, au milieu ou pas. Donc euh, vraiment, c'est très variable. Euh, donc je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Je pourrais vous répondre sur cette question en vous donnant euh, un cadre. C'est le cadre européen qui fixe euh, les, apprentis, les apprentissages par semestre à 30 crédits. C'est ce qu'on appelle les crédits, les crédits ECTS. Un crédit ECTS, c'est la somme de travail, normalement, euh, euh, qui correspond à 25 ou 30 heures de travail global, y compris euh, l'enseignement en présentiel et puis le travail personnel. Et donc ce, ce, ce, ce, ce cadre européen des, des crédits permet des échanges. Donc vous validez des crédits quelque part dans une université, vous, vous allez en, en Europe ailleurs, vous avez le droit et la possibilité de faire valoir ces crédits de formation que vous, que vous avez déjà acquis. Donc en gros, il faut compter 30 crédits, 30 fois 25, ça c'est un, un temps total. Le temps total, donc bien sûr, d'enseignement que vous suivrez et votre implication personnelle. Donc 30 fois 25, ça vous donne 750 heures par semestre. Et dans ces 750 heures par semestre, vous avez moins de la moitié qui est effectuée en présentiel. Autour de 300 heures en moyenne. Et le reste, c'est vous, c'est votre implication personnelle, vous pouvez travailler plus, plus ça serait très difficile, mais moi, c <rire> ça serait un peu compliqué. Donc il faudra veiller à un bon équilibre entre, entre ces éléments -là. On a des questions sur les langues enseignées à l'UTBM, alors là, pour le coup, la réponse que je vais donner est valide sur l'ensemble des formations. Euh, on en, bien entendu, qui, je vous parle beaucoup d'anglais depuis de le début de la matinée parce que nous avons une exigence euh, de la validation du niveau B2 en anglais pour les étudiants euh, français. Nous avons également une exigence de validation du niveau B2 euh, pour les étudiants en, en, internationaux euh, en français. Il faut le B2 français. Euh, et, euh, nous avons, donc, en enseignement, en des langues, nous avons de l'allemand, nous avons du, de, de l'espagnol, nous, nous avons du chinois, nous avons du japonais, nous avons de l'italien, je crois. Non, pas d'italien, je oui. crois aussi de l'italien, peut-être. Voilà. Oui. Donc, après, voilà, nous avons tout un panel de langues. Euh, J'ai dû en oublier. Euh, vous... Donc, vous pourrez choisir et continuer les langues que vous voudrez. Euh, vous pourrez en découvrir. On a beaucoup d'étudiants qui commencent le chinois, par exemple, à l'UTBM. Mmh. Euh, par contre, voilà, il va, on insiste sur l'anglais parce que l'anglais est diplômant, en fait. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très important pour mmh. nous. Euh, mais rien ne vous empêche d'aller aussi explorer d'autres langues ou de continuer d'autres langues euh, au cours de votre cursus. Mohamed, on a une question également sur les matières scientifiques enseignées en tronc commun. Donc, euh, mmh. de... On a de la physique, de la chimie, qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, donc, on va commencer plutôt par dans l'ordre, en gros. Donc, il y a des mathématiques. Entre en commun, nous avons un enseignement des mathématiques qui, qui vous permettra de reprendre votre niveau de terminale et vous mener à un niveau qui est compatible avec les formations ingénieurs que vous aborderez plus tard. Nous avons de la physique, nous avons de l'informatique, nous avons les sciences de l'ingénieur, euh, donc, j'ai parlé d'informatique, il y a de l'électricité. En fait, ce sont des enseignements généraux qui sont la continuation de ce que vous avez déjà vu en terminale. Donc, il n'y a rien, de, il a rien de, de, de, de différent par rapport à ce que vous avez déjà connu. Je reviens juste sur les enseignements de langue. Moi, je vous dirais que nous avons la chance, à, dans l'air urbain, de nous trouver sur, sur ce qu'on peut appeler un point triple frontalier, il y a trois frontières. Nous avons la Suisse qui est à 20 km, nous avons l'Allemagne qui est à peu près aussi à 20 km, et donc l'Italie est un peu loin. Donc moi, en termes de langue, quelqu'un qui maîtrise l'anglais, le français et l'allemand, c'est quelqu'un qui peut aller partout et qui peut avoir une carrière extraordinaire parce qu'il peut aller travailler en Suisse, il peut aller travailler en Allemagne et bien sûr en France. Et le fait de maîtriser les trois langues, et nous, nous avons les moyens de vous mener à un niveau plus loin que le B2 sur ces trois langues. Et ça vous fera quelque chose d'extraordinaire par rapport à tout ce que vous pouvez trouver par ailleurs. Et c'est un point très, très, très important auquel il faudra réfléchir et bien l'intégrer si vous venez chez nous. Alors, on a une question sur euh, comment ça se passe, en fait, les, les contrôles de connaissances. Comment est-ce qu'on valide nos crédits Alors, le contrôle de connaissances, donc, les, la réponse là aussi est valide sur euh, l'ensemble du parcours en 5 ans. En fait, dans chaque unité de valeur, euh, chaque enseignant peut choisir ses modalités de contrôle de connaissances. Donc c'est quelque chose qui est très personnalisé pour chaque UV. Et donc il peut y avoir des UV où le contrôle de connaissances va se faire par contrôle continu euh, tout le semestre, où vous allez avoir un examen toutes les semaines, tous les 15 jours, euh, tous les, toutes les trois semaines. Euh, vous avez des UV où vous allez avoir euh, des, deux gros examens au cours du semestre, ce qu'on va appeler euh, les médians et puis euh, les finaux où euh, on va avoir des, comme ça deux grosses sessions d'examens. Vous allez avoir des UV où ça va être que, de, que du projet, où vous allez avoir un projet à conduire et vous allez être évalué sur votre projet. Vous allez avoir des UV avec des, ce qu'on avait appelé des examens de TP, par exemple, où euh, vous allez devoir réaliser un TP noté euh, en, en durée limitée et puis dans un contexte particulier. Et bien entendu, euh, donc ça, c'est des éléments euh, indépendants, mais vous pouvez aussi combiner ces éléments-là euh, bah, vous pouvez avoir une UV, par exemple, où vous avez une, une note de contrôle continu. Quand vous avez deux, trois notes de contrôle continu, vous avez un examen final et puis vous avez également un projet. Et donc, ce sont l'ensemble de ces notes-là qui vont euh, pouvoir euh, vous, vous, vous donner les crédits ECTS validés pour votre UV. De, juste un petit point, c'est que de nombreux enseignants également, de plus en plus, et surtout actuellement et le distanciel, mettent en place euh, des, des, aussi des, des évaluations sur l'implication dans l'UV, sur l'assiduité, sur le sérieux. Sur... Donc en fait, on, certes, on évalue les compétences, et c'est notre, euh, notre exigence première, mais dans les compétences, il y a les compétences euh, pédagogiques, techniques. Euh, et puis euh, scientifique, et puis il y a aussi euh, ce qu'on va appeler les soft skills, et dès votre parcours d'ingénieur, ces soft skills sont, sont évalués en fait par euh, votre capacité à, à être sérieux dans le déroulement de votre UV, à être impliqué dans vos études, et donc voilà, c'est des choses que, sur lesquelles euh, les équipes pédagogiques sont assez sensibilisées, et qui vont également être pris en compte dans l'évaluation de vos compétences euh, et de vos connaissances. Alors, juste, je pense qu'on dit beaucoup le mot UV, peut-être faire un point pour euh, bah, les, les futurs étudiants qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Donc, UV, c'est unité de valeur. Euh, donc, en fait, c'est euh, tout simplement les matières. Donc, une UV de maths, en fait, c'est une matière de maths. Il euh, y a quelqu'un qui demande si on peut débuter en allemand. Donc, euh, bah, en fait, il y, y a tout niveau. Euh, ça va du niveau 0-0, donc vraiment débutant, au niveau euh, expert. Euh, donc, euh, donc, oui, vous pouvez débuter, vous pouvez découvrir une nouvelle langue, le coréen, l'allemand, tout ce que vous voulez. Et non, y a pas de, la deuxième langue vivante n'est pas obligatoire. Euh, par contre, en fait, ce qui, comme on, le diplôme d'ingénieur repose sur un certain nombre de crédits. Vous devez euh, obtenir sur l'ensemble de votre diplôme un certain nombre de crédits dans ce qu'on va appeler les expressions et communications. Et ces expressions et communications regroupent l'ensemble des UV de langue, mais également euh, d'autres euh, types d'UV. Et, euh, et clairement, on sait que faire... Tout votre cursus en faisant que de l'anglais, ça risque d'être un peu compliqué parce que euh, y a, vous ne pourrez pas tous les semestres forcément prendre de l'anglais. Euh, donc souvent, vous pouvez prendre également des JV d'une autre langue euh, pour euh, compléter ce, ce profil de, en, en expression et communication. Euh, par contre, vous ne pourrez prendre euh, qu'une seule langue par semestre. Euh, il n'est pas possible d'avoir plusieurs langues sur le même semestre, mais en fait, vous pouvez faire six mois d'anglais, euh, six mois d'allemand le, le, le semestre d'après, etc. C'est vraiment exceptionnel, en fait, de, de, de combiner les langues, sur, de prendre deux langues sur le même semestre. Donc, effectivement, donc là, on ne peut pas prendre deux, deux langues sur le même semestre, sauf qu'un particulier. Oui, mais on ne va pas traiter donc, toutes les exceptions oui, aujourd'hui. mais là, il faut, le <rire> dire, il faut le dire, parce que nous avons quand même une convention avec l'UTSUS, donc oui. en Chine, à Shanghai. Et nous euh, tolérons effectivement que nos étudiants qui partent et qui préparent leur départ à Shanghai puissent prendre le chinois débutant en même temps que notre langue. Ça, effectivement, on peut le faire parce que là, pour nous, c'est quelque chose de très important. En même temps que nous nous envoyons une délégation qui est quand même très importante en Chine, nous recevons aussi des étudiants chinois qui viennent chez nous tous les ans. Et donc, euh, c'est quelque chose, c'est un plus, c'est une richesse en plus qui, et, que, et pour laquelle eh bien, nous faisons des entorses à nos règlements et nous tolérons effectivement que parfois quand vous allez dans, dans un pays, pour votre, par exemple pour votre Erasmus, que vous ne connaissez pas les rudiments de la langue, eh bien on tolère que vous puissiez prendre effectivement deux langues pour le semestre de préparation qui est antérieure à votre départ. Mais, donc, euh, Madame la directrice formation <rire> a raison de vous dire, effectivement, qu'il y a, euh, dans le cadre général, une seule langue par semestre. Alors, une question peut-être intéressante pour les étudiants, est-ce que euh, les élèves, durant le TC, sont regroupés par classe, ou est-ce que euh, ben, c'est des gros amphis, donc comment ça se déroule, en fait eh bien, ça dépend des, des années. Donc, nous avons euh, les enseignements de première année et de deuxième année du tronc commun sont, euh, je dirais, cloisonnés. La première année, c'est une continuation de l'enseignement, euh, un approfondissement de l'enseignement secondaire, euh, banque du lycée. Et donc, nous avons adopté une structure de classe, des classes de, de, de 28 enfin plutôt je, je dirais pour les TD de 28 maximum et de cours de 56 donc deux fois, deux fois 28 donc et un, un amphi donc pour une, mati, une matière donnée les étudiants au maximum vont se retrouver à 56 quand ils ont un cours magistral. S'ils sont en TP, ils se retrouvent à 12, maximum 14. Et en TD, maximum, ils sont à 28. Et les choix des unités de valeur enseignées en première année est imposé. Donc nous avons un calendrier, nous avons un emploi du temps, un programme qui est fixé, qui est commun à la classe de 56 étudiants. Et à partir de la deuxième année, ce qu'on appelle le TC3, eh bien, nous euh, pouvons à ce moment-là euh, conférer à ces étudiants la possibilité de choisir librement leurs unités de valeur. Ça veut dire, à ce moment-là, les étudiants de deuxième année, avec les acquis qu'ils ont construits en première année, nous estimons qu'ils sont capables d'avoir une visibilité sur leur projet de formation. Et à ce moment-là, ils choisissent euh, les enseignements en fonction de leurs orientations euh, vers la, le, les, les, les formations d'ingénieurs qui sont proposées. Donc, il y a euh, une première année, donc enseignement imposé, et deuxième année, liberté de choix, et flexibilité euh, dans, euh, dans la construction de l'emploi du temps de chaque étudiant. On peut dire que les 300 étudiants que nous avons en deuxième année, en moyenne, eh bien, ils ont pratiquement tous des emplois de temps différents. Chacun, c'est un emploi du temps qui est personnalisé. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, Mohamed, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous hésitez entre la branche énergie ou mécanique, par exemple, bah vous avez l'opportunité, en fait, avec ces, ces, euh, ces cours à la carte, de tester les deux et de vous faire une idée sur ce qui pourra vous plaire après pour la suite dans les spécialités. Et encore un rappel, ce qui euh, différencie l'UTBM d'autres écoles d'ingénieurs par exemple, c'est qu'il n'y a pas de concours en fait, après, euh, après cette préparation intégrée pour, euh, pour aller dans les spécialités que vous voulez. Donc vous êtes prioritaire, vous choisissez la spécialité que vous voulez en fonction de vos envies et l'UTBM ne vous bloque pas là-dessus. Donc, de nouveau, on a pas mal de questions très spécifiques sur des dossiers spécifiques. On ne répondra pas ce matin à ces questions-là. On vous renvoie euh, la semaine prochaine, vous aurez des salons, euh, euh, des salons individuels, vous pouvez prendre rendez-vous. Euh, voilà, vous, on vous renvoie sur le site de l'UTBM pour avoir accès à toutes ces informations-là. On ne répondra pas ce matin aux questions personnelles sur dossier, euh, sur les niveaux qui sont demandés, etc. C'est vraiment euh, une étude complète du dossier qui nous permet de trancher. On a plusieurs questions qui sont revenues sur les maths expertes. Est-ce qu'il faut faire euh, maths, la spécialité maths plus maths expertes pour entrer en, en, en école d'ingénieurs et à l'UTBM Alors, on, on, à l'UTBM, on forme des ingénieurs humanistes. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion d'avoir des très fortes euh, compétences techniques scientifiques, euh, mais également aussi d'avoir une ouverture sur le monde. Et donc, du coup, euh, on a fait le choix de ne pas se positionner sur marque Expert et vraiment de dire, euh, nous, on veut des profils diversifiés. C'est aussi un des points forts de la réforme du BAC. Donc, certes, il faut des maths parce que c'est une des disciplines importantes pour devenir ingénieur. Il faut de la technique. Il faut, c'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure que les critères pour rentrer dans, dans le TC sont euh, d'avoir fait maths en terminale ou, et plus une spécialité scientifique, euh, si possible, euh, ou euh, d'avoir deux spécialités scientifiques et maths complémentaires. Euh, mais on veut aussi des gens qui s'intéressent à d'autres choses, qui sont ouverts sur d'autres choses, et donc euh, on n'a pas poussé jusqu'à maths experte, parce que c'est aussi euh, faire d'autres choses, aller voir d'autres choses. Vive les maths mais pas que. <rire> voilà, si je peux résumer. Euh, voilà, donc... Euh, il faut, il faut ne euh, faut vraiment pas se focaliser sur, cette, sur, cette, sur ce côté math-expert. Là, on a une question sur le prix euh, d'une année universitaire à l'UTBM. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête euh, donc, ce, les frais d'inscription classiques dans une université, en fait, on n'a pas de frais d'inscription complémentaires par rapport à une inscription euh, différente. Euh, de mémoire, ils sont à 600 et quelques euros. Je n'ai pas le chiffre exact, parce qu'il y a des centimes quelque part euh, qui sont perdus. Euh, voilà. Mais donc, voilà, j'ai pas... Mais euh, on est sur les prix classiques d'une université quoi, d'une école d'ingénieur. Et fait. à savoir que pour les boursiers, euh, ces frais d'inscription euh, sont exonérés. Mmh. Bien entendu. Peut-on changer de département si celui choisi de base ne nous correspond pas Très très question très importante. Oui, Donc, oui on peut. J'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je, je, je vais compléter. Mais on peut on peut changer de département, en de spécialité. On peut même, comme on le disait tout à l'heure, éventuellement changer du thé euh, si on le souhaite. Euh, voilà, on, on est sur un parcours personnalisé des étudiants, alors bien sûr, tout ça est soumis à procédures, à dossiers, etc., à avis des différents jurys, mais notre objectif est vraiment d'accompagner au maximum nos étudiants dans leur cursus, euh, de leur permettre de construire leur projet professionnel et de les conduire vers un projet euh, qui, qui leur corresponde. Euh, et donc, euh, du moment qu'on peut mettre en place des solutions, on les cherche, en fait. On est vraiment... Euh, le principe d'unité, c'est euh, la, constru la, la construction par l'étudiant de son parcours. Et donc, euh, voilà, si, si un étudiant n'est pas bien dans une spécialité et veut en rejoindre une autre et qu'il a les notes suffisantes qui lui permettent, on fera tout notre possible pour, euh, pour favoriser ce, ce, ce, cette, ces possibilités. Ceci dit, euh, on vous encourage quand même à bien réfléchir en amont à, à qu ce que vous voulez faire, euh, parce qu'on ne peut pas non plus faire changer tout le monde tout le temps. Euh, ça va être un peu, un peu complexe, mais... Euh, voilà, on, il y a de la flexibilité dans, dans, dans le cursus. Alors, pour, sur, sur cette question, donc on pourra aller un peu plus loin. Donc, effectivement, donc, nous, on n'aimerait pas que ça change tout le temps. C'est pour ça que nous avons mis des procédures d'accompagnement. Donc, dès que vous êtes chez nous, on entre en commun, on organise tous les ans des visites des départements. Donc, les étudiants, euh, sur, dans leur cursus TC, euh, ils ne sont pas coupés des départements euh, diplômants, ou, ou ce qu'on appelle les formations, les formations d'ingénieurs. Donc nous organisons des, des, des, des visites, euh, plusieurs, enfin, une visite chaque semestre, et nos étudiants euh, sont tenus de visiter au moins trois départements pour qu'ils se fassent une, une idée et préparent leur projet. Ce qui permet effectivement, d'éviter ce, cet écueil de changement, parce que là, ça, ça fait quand même quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Mais il est tout à fait possible. Il reste tout à fait possible pour certains qui ne se sont pas décidés. et eh bien, de changer d'aide. Ils peuvent finir, euh, disons, un semestre dans un département. Ils voient que ça ne va pas. et eh bien, on peut effectivement les aider à rejoindre un autre département. C'est déjà arrivé. J'en ai vu certains, effectivement. Mais je vous dis que c'est une exception. Quand vous êtes là, normalement, vous savez ce que vous voulez faire. Et, et donc, en effet, à la fin du cycle préparatoire, vous pouvez euh, intégrer la spécialité de votre choix du moment que vous validez le nombre de crédits nécessaires que, qui vous autorisent à euh, rentrer dans une spécialité. Vous êtes libre du choix de votre spécialité. Il n'y a pas de quota euh, sur les étudiants de, de, du cycle préparatoire euh, de l'UTBM. Euh, C'est-à-dire que voilà, vous êtes sûr de rentrer dans une spécialité du moment où vous faites votre euh, tronc commun en 3, 4... Euh, ou cinq semestres. Euh, au sixième, ça devient plus compliqué, mais jusqu'au cinquième semestre, on vous laisse euh, faire euh, comme vous le souhaitez. Alors, on a une question sur s'il y a du sport proposé dans le cursus du TC. Donc, en fait, il y a des cultures générales euh, qui nous permettent de faire du sport. Il euh, y a aussi, euh, j'en profite pour le dire, un bureau des sports. Donc, en fait, c'est euh, euh, un, une association qui nous permet, en fait, de faire du sport. Il y a des partenariats, par exemple, avec des piscines, euh, avec euh, plein d'endroits euh, dans Belfort, et qui propose en fait... Euh, des séances de badminton, des séances de plein de sports. Je n'ai pas tous les sports en tête, il y a une, il y a une liste assez euh, énorme. Euh, donc euh, le bureau des sports sera là à 13h30 aussi euh, pour euh, vous présenter euh, ben, en quoi ça consiste. Donc oui, à l'UTBM, vous pouvez faire du sport, que ce soit dans le cadre des cours ou euh, même en dehors des cours. Et pour compléter, pour rebondir sur ce que dit Elodie, nous avons même un statut pour les étudiants sportifs de haut niveau pour eh bien, donc si euh, vous êtes euh, sportif de haut niveau, que vous participez à des, à des compétitions au niveau national, eh bien, ne, vous pouvez venir à l'UTBM et nous aménageons votre scolarité pour que vous puissiez en même temps suivre votre passion sportive et en même temps suivre des étudiants à l'UTBM. Donc il y a ce, ce, ce qu'on appelle des statuts particuliers d'aménagement de scolarité. Ils sont aussi euh, proposés à des étudiants qui sont salariés, des étudiants qui sont entrepreneurs, des étudiants qui, qui s'occupent d'associations. Donc ce sont des éléments, peut-être un peu marginaux, mais qui permettent à certains d'entre vous qui ont des, des, des activités et eh bien de, les, de, de, de pouvoir les adapter à leur scolarité et de, de rayer sur les deux en même temps. On a une question sur tout ce qui est relations industrielles, alors que ce soit durant le TC ou durant la formation. Alors, sur ces relations industrielles, donc la question serait sur les Alors, au, au niveau du TC, déjà, vous avez, euh, au milieu, en, en milieu de première année, vous avez un stage d'un mois, qu'on appelle un stage ouvrier, où on vous demande d'aller en entreprise pour, pour, pour découvrir le monde ouvrier, pour découvrir qu'est-ce que ça veut dire d'être en entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Et après, en fait, pendant toute la totalité de vos cursus, vous avez régulièrement, donc, il y a le congrès industriel tous les ans où vous pouvez rencontrer des entreprises. Vous pouvez, donc, ce sont une cinquantaine d'entreprises qui viennent dans l'établissement pour que vous puissiez aller à leur rencontre. On a euh, régulièrement également des conférences industrielles. On a organisé un cycle de conférences euh, à l'automne, euh, euh, la, lors de la rentrée d'automne, où on a des partenaires industriels qui sont venus euh, présenter euh, euh, leurs entreprises. Euh, on, là, on a une rentrée en février, puisque vous pouvez rejoindre l'UTBM également sur la rentrée de février. Euh, il y aura également trois conférences industrielles qui vont être proposées. Euh, donc, euh, avec des groupes euh, industriels locaux comme Alstom, GI par exemple, ou Forcia, mais également avec euh, des, des, des structures plus petites. On a notamment là, des entrepreneurs des autres qui souvent venir présenter euh, leurs leur projets. Et donc, voilà, il y, y, euh, y a cette volonté de vous faire baigner dans le milieu industriel pendant toute la totalité de votre cursus, de vous proposer des activités en lien avec le tissu industriel, euh, local notamment. Euh, on a également, un, alors malheureusement, cette année, on n'a pas pu le, le conduire à cause de la situation sanitaire, mais on a également un énorme événement qui est euh, l'Innovation Crunch Time, où on euh, on va, euh, on, un, on va dire que c'est un hackathon géant où l'ensemble de nos étudiants de l'établissement se retrouvent dans une salle de spectacle et pendant trois, euh, quatre jours vont faire euh, de l'idéation, vont réfléchir à des solutions en partenariat avec euh, une cinquantaine, soixantaine de partenaires industriels et ou, et ou de collectivités locales. Donc on a vraiment comme ça euh, cette volonté de faire un lien étroit entre nos étudiants et le tissu industriel et socio-économique. Euh, et pour vraiment, c'est ce qu'on disait depuis le début, pour ceux qui, nous, qui sont là depuis 10 heures, c'est que l'une des spécificités d un, d un, du tronc commun bah, à l'UTBM par rapport à, à une classe préparatoire, c'est de dès le départ vous préparer au métier d'ingénieur, et donc dès le départ de vous baigner dans, ce, dans, ce, dans ces problématiques industrielles et dans cette visée du monde professionnel qui est notre objectif euh, principal. Et je pense que ce que je peux rajouter en tant qu'étudiante, c'est que euh, j'ai pu aussi avoir des cours avec des intervenants euh, qui venaient du milieu industriel. Donc, c'est assez enrichissant, assez intéressant aussi. Donc, ça nous permet d'avoir une vision plus concrète en fait, du métier d'ingénieur. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, vraiment, euh, vous avez l'opportunité de rencontrer des industriels tout au long de votre cursus. Il y a vraiment plein de choses d'organiser pour ça. Donc, on n'a plus trop de questions. On a encore des questions personnelles, mais on vous a déjà dit qu'on n'y répondrait pas sur le nombre de places, etc. <rire> euh, en fait, il n'y a pas de nombre de places fixées par spécialité, etc. Euh, C'est vraiment sur l'ensemble des dossiers. On a sur, euh, on reçoit, je sais pas, euh, donc sur ETC, on disait tout à l'heure, il y avait plus de 4000 dossiers. Euh, sur une, une spécialité moyenne, on est à peu près à 600 dossiers par spécialité. Et là, on va étudier les dossiers un par un et puis on va regarder. Et, mais on fait pas des stats euh, lors des admissions sur euh, est-ce est de là d'où il vient, combien on en prend. n'est pas du tout comme ça que se passent les jurys d'admission. On regarde les dossiers un par un et puis euh, fonction de l'homogénéité globale du dossier entre euh, les notes, les classements, euh, le niveau d'anglais. Euh, et euh, également la note d'entretien dont on parle depuis tout à l'heure, qui, qui est une note qui vraiment est importante pour euh, valider votre motivation, votre capacité à travailler en projet, etc. Euh, L'ensemble de ces éléments vont faire que euh, le jury des missions va prendre une décision. Donc, sur la question, Elodie vient juste de répondre en fait sur le fait que oui, il y a des cours qui sont dispensés par des enseignants chercheurs de l'UTBM euh, ou par des enseignants euh, de l'UTBM. Et puis, il y a également des intervenants externes à l'UTBM. Donc, euh, on a un certain nombre de vacataires industriels qui viennent là pour quelques heures de cours parfois euh, ou pour même qui, des fois, euh, des UV complètes, quoi, des unités de valeur complètes sont gérées par des intervenants industriels qui se mettent au service de l'établissement euh, pour, euh, pour vraiment former euh, des étudiants à des, euh, à des choses très spécifiques. Nous avons des partenariats très étroits avec des industriels de la région et qui sont régulièrement dans nos locaux pour venir accompagner les étudiants dans leur formation. Il faut savoir aussi que quand vous allez intégrer la spécialité à la suite du tronc commun, vous avez énormément de projets, euh, de, de cours, euh, en fait c'est des matières de projets, euh, sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec des industriels, en fait, sur un, une vraie problématique euh, d'ingénieur. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, comment s'est déroulé l'enseignement pendant le Covid euh, je, pense que... <rire> je pense que Florence peut répondre, peut-être. Alors, euh, l'enseignement pendant le Covid, euh, alors, oh, on a... Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, on a une spécialité à l'UTBM, c'est que chaque, chaque étudiant a son, propre, euh, a son propre emploi du temps. C'est L'une des richesses de l'UTBM, c'est que vous pouvez construire votre propre formation, votre propre parcours de formation, et faire votre choix d'UV, et faire votre, cho votre choix de, de, de cursus. Euh, du coup, on n'a pas, pas de classe, en fait, comme mise à part sur la première année de TC, mais le reste du temps, euh, on a euh, des étudiants qui se croisent en permanence. Et donc forcément, en période Covid, ce n'est pas très simple. Euh, du coup, ça nous a obligé à mettre en place des mesures sanitaires relativement strictes, euh, donc on a commencé dès la rentrée de septembre en mode hybride, euh, avec en maintenant euh, une partie des tp, une, les TP essentiellement en présentiel, une partie des TD en présentiel et la majorité des, des cours magistraux en distanciel. Euh, et puis depuis le mois d'octobre, on a eu une obligation euh, nationale qui a été de maintenir uniquement les TP de, de, requérant du matériel spécifique en présentiel. Donc après, voilà, on s'est adapté aux mesures gouvernementales. Euh, les mesures sanitaires dans l'établissement, depuis le début, il y a un effort très important qui a été fait par l'établissement pour que l'ensemble des mesures soient respectées, euh, en, que la distanciation physique soit mise en place sur l'ensemble du, du, du, du, du bâtiment. Euh, ce sont des exigences qui, qui viennent de notre ministère de tutelle puisqu'on dépend du, du ministère de l'Enseignement supérieure et de la recherche. Euh, et donc là, actuellement, euh, on est en mode hybride. Il y a du présentiel, il y a du distanciel. Euh, les examens ont été à peu près 50% en présentiel, 50% distanciel, pour vous donner un ordre d'idée. Alors... Ce qui est important de noter, c'est qu'on a mis en place en fait, tout ce qu'il fallait au niveau euh, des outils euh, pour assurer la continuité pédagogique. On a une, un ENT, donc, euh, qui, nous permet, euh, qui est Moodle, qui nous permet de communiquer avec les étudiants. Euh, on a également euh, utilisé des plateformes de visioconférence. Euh, et puis voilà, on, on, les enseignants euh, ont fait leur maximum pour vraiment accompagner au mieux les étudiants. Il euh, y a une très forte mobilisation de la communauté enseignante. Et puis... Euh, Également de tous les services supports pour que ça fonctionne. Et alors après, euh, bien entendu, on sait que c'est compliqué pour nos étudiants, euh, comme pour vous, euh, la, quelle que soit votre formation, c'est vraiment euh, compliqué pour tout le monde. Mais quelque part, on est contraint par des directives nationales qui font qu'il n'y a pas forcément beaucoup de flexibilité. Et... Et dans l'ensemble, les retours qu'on a de nos étudiants, certes, on sait que c'est difficile, que les étudiants sont fatigués, mais, mais ils sont contents quand ils sont là. Ils arrivent même avec le sourire les jours d'examen, pour vous dire. Ils sont heureux de retrouver les locaux. Euh, mais on n'a pas senti de décrochage massif, donc on a su accompagner nos étudiants. On était dans des... Les étudiants étaient présents aux examens, donc c'est qu'ils ils sont encore là, ils sont encore motivés. Et ça, c'est le plus important. Et, et si certains nous écoutent, ben on, on leur dit de continuer à s'accrocher. On sait que ce n'est pas simple. Et même pour vous, quel que soit votre cursus actuel, on sait que ce n'est pas simple, que ce sont des conditions di euh, difficiles. Mais vous, on est persuadé que vous ferez des ingénieurs qui seront euh, résilients, qui seront forts, qui auront appris à travailler en autonomie et qui sauront construire leur propre parcours. Et que c'est une épreuve compliquée, mais que c'est une épreuve qui vous forme aussi. Et que certes, il y a les compétences techniques, scientifiques qui sont acquises dans, dans les UV, mais il y a aussi tout ce que vous apprenez encore plus actuellement à côté des UV et ça va falloir... Euh, nous, on est aussi là pour vous aider à le valoriser dans votre cursus. C'était une petite aparté, mais voilà. <rire> Alors, j'ai vu une petite question sur euh, bah, faut-il savoir exactement ce qu'on va faire en intégrant euh, le tronc commun. Bah, je peux vous parler de mon expérience, moi, j'en avais aucune idée. <rire> euh, vraiment, j'ai intégré le tronc commun. Il y avait plusieurs euh, spécialités qui me plaisaient, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Et en fait, c'est vraiment en choisissant ces, ces matières à la carte que j'ai pu découvrir... Euh, plein de choses, et euh, que j'ai pu me faire une idée sur euh, mmh. ce qui pourrait euh, le plus me plaire. Voilà. Euh... Euh, pour la sélection des dossiers, est-ce que c'est fait pour moulinette ou est-ce que chaque dossier est lu par des profs euh, Non, non, on lit les dossiers. Euh, on travaille, <rire> en fait, ça ne se voit pas comme ça, mais on bosse. Euh, euh, non, il y a une vraie étude des dossiers qui est faite. Alors, par, euh, y a les dossiers qui sont rédigés sur tout ce qui est motivation, etc., sont lus par les personnes qui font les entretiens. Quoi. Voilà, c'est une global globale, dossier, plus entretien. Euh, mais après, tout ce qui est notes et tout ça, on regarde. On regarde et puis, dans tous les cas, euh, tous les dossiers sont accessibles en permanence. Et donc, c'est vrai qu'il y a des cas, quand c'est facile, on va peut-être pas aller lire la totalité du dossier, mais euh, tous les cas qui nous interrogent, euh, j'ai eu fait pas mal de gérés d'admission où on va aller regarder en détail chaque dossier, lire les lettres, lire les courriers. Donc, euh, voilà, il n'y a aucun... Il euh, y a un vrai travail qui est fait sur l'ensemble des dossiers euh, pour, pour que nos admissions soient les plus euh, euh, efficaces, on va dire, euh, possibles. Et à ce propos, le projet, de, enfin, le projet de formation motivée qui fait partie de, du dossier est vraiment très, très, très important. Donc, il faudra que vous preniez euh, en compte cet élément-là et que vous exprimiez exactement ce que vous attendez de la formation et ce que vous voulez faire. Donc, les deux. Donc, nous, on est là pour répondre à certaines choses. Donc, là, il faudra se renseigner sur ce que nous faisons sur les formations que nous proposons. Donc là, vous savez ce qu'on peut vous apporter. Et vous, quand vous venez chez nous, vous vous dites euh, est ce que ça vous va Vous dites ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et quelle est votre implication. Ce sont des éléments qui sont très, très importants pour orienter le choix plus tard. Et même si euh, parce que la motivation, c'est le moteur qui vous permet d'avancer. Si on, votre motivation est très faible, ça se verra dans votre dossier. Si elle est forte, eh bien ça, vous permettra, ça permettra donc à ceux qui analysent les dossiers de vous proposer et de dire « voilà quelqu'un qui est très motivé, eh bien il faudra l'accompagner à ce niveau-là ». Donc, il peut être effectivement pris et considéré dans, dans les admissions. On a des questions sur les formations extrascolaires, sur le fait des activités extrascolaires, est-ce qu'elles peuvent être valorisées Donc, euh, comme le disait M. Tachikar tout à l'heure, nous avons euh, des statuts spécifiques. On peut avoir également le statut euh, euh, lié à euh, à, au monde associatif et au fait de l'engagement étudiant de manière générale. Et... et, et L'un des slogans de l'UTBM a été pendant très longtemps, et on l'utilise encore, notre regard sur le monde. Euh, je pense que ce n'est pas, euh, pas anodin, en fait. C'est qu'on cherche vraiment des étudiants qui, euh, qui, qui, qui sont ouverts sur le monde, qui, qui sont curieux, qui, qui font d'autres choses euh, et qui ont des profils variés. Euh, C'est ça aussi que recherchent actuellement les entreprises vis-à-vis -vis des. des des nouveaux recrutements qu'ils font. Et donc oui, toute expérience, quelle qu'elle soit, euh, et notamment extrascolaire, euh, euh, peuvent être valorisées sans souci dans un dossier. Il euh, ne faut pas hésiter à, à mentionner euh, ce type d'expérience de, de, dans votre dossier. Alors j'ai une question sur mon projet et euh, vers quoi je me dirige. Donc je vais y répondre parce que comme ça, ça peut vous donner une idée de euh, ce que vous pourriez faire euh, après, euh, après l'école d'ingénieur. Donc là, moi, il faut savoir que j'ai terminé euh, mon dernier examen euh, jeudi dernier, donc là c'est fini pour moi les cours <rire> normalement, euh, je vais partir en stage de fin d'études, donc dans une entreprise en Suisse qui fait euh, des établis d'horloger. Donc voilà pour vous donner une petite idée. Donc euh, ça c'est euh, après ma formation en mécanique. Et pour aller faire quoi après, tu sais, peut-être Donc en fait de... euh, je, vais, alors, je, vais, je vais intégrer une start-up euh, qui va s'occuper de vraiment concevoir les établis d'horloger jusqu'à euh, la commercialisation sur les sites donc, ça va être vraiment très intéressant, parce puisque bah, je vais pouvoir voir euh, du début à la fin euh, le, projet, euh, le projet dans lequel je suis. Alors, on peut peut-être faire un, un petit point euh, aussi sur, euh, ben voilà est-ce qu'en en tronc commun, on a l'opportunité de partir à l'étranger euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé ah. Donc, euh, moi, pour ma part, je suis partie à Shanghai. Je vais peut-être vous laisser parler pour euh, ben voilà si... ce qui est proposé. Donc Mohamed oui. le disait tout à l'heure, on est oui. à 150 étudiants, oui. donc la moitié de la promotion oui. qui part à l'étranger tous les ans, normalement. Exactement. Et, et donc, peut-être voilà, plus de détails sur les destinations, Mohamed ah, Il y en a Alors. <rire> Il y en a beaucoup, mais je sais, c'est pour ça, c'est un piège. Les, en fait. les, les, destinations, donc, les destinations, ça fait toute l'Europe. Donc, on envoie des étudiants dans toute l'Europe l'Angleterre, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la, la, la, la, la Roumanie, la Bulgarie, enfin, tout toute l'Europe, euh, l'Angleterre, euh, le Canada, l'Argentine, euh, la Chine, euh, la Corée. Donc ça c'est l'Afrique, les... je ne sais pas. L'Afrique je n'ai pas vu, donc là c'est à ma connaissance, y a pas... je n'ai pas vu d'étudiants partir en Afrique. Donc l'Asie, nous avons le, le Japon, euh, les deux, euh, pas les deux Corées, seulement la Corée du Sud. <rire> euh, Vietnam, non. Donc pour le moment, il n'y a, a que les, donc, les pays de l'Extrême-Orient et, et quelques-uns aux, aux États-Unis. Mais là, le plus gros, ça part, ils, partent, ils partent en Europe. L'Argentine est très, très prisée. Il y, a, il y a beaucoup, il est très, très demandé. Il y a à chaque fois une dizaine d'étudiants qui partent en Argentine. J'ai oublié donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie aussi. Donc, et donc bah, ces ça, départ, ça va partout. Quoi. Ces départs peuvent être sur deux types de, de, de semestres. En fait, ça peut être soit sur, votre semestre sur un semestre d'études, donc vous allez dans une autre université partenaire et vous suivez des cours. Ça peut également être, en fait, sur votre période de stage, euh, lors de, pour tout ce qui est euh, enseignement de spécialité, euh, vous pouvez, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, vous avez deux stages et deux six mois à faire. Un des deux stages peut être à l'international. Okay. Euh, et donc, du coup, voilà, ça, vous pouvez choisir euh, si vous préférez partir sans un semestre d'études ou, ou pendant votre période de stage. On a des questions très très techniques et précises sur l'apprentissage. Je vous rappelle que Damien Perre sera là cet après-midi pour répondre à ces questions-là. Donc, vous pouvez nous rejoindre en début d'après-midi. Euh, à 13h30, euh, il y a un point sur les associations et à 14h, euh, si je vois bien la feuille qui est. 14h, 14 <rire> merci. Euh, à 14h, vous avez, 20, vous avez un, un, un point sur les stages et l'apprentissage. Vous avez également un, un point sur l'international, donc à 14h45, l'international qui est très très important dans notre cursus, puisque euh, un ingénieur doit avoir fait un minimum de, euh, alors coupez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est 12 semaines, oui, oui. à l'étranger, oui, donc à l'international. Donc ça peut être la Chine comme la Suisse, donc ça peut être éloigné comme proche, mais euh, juste il faut une expérience internationale, parce que c'est quand même assez important d'avoir des ingénieurs, euh, comme on le disait tout à l'heure, humanistes, mais aussi ouverts d'esprit. Euh, donc, pour intégrer le tronc commun, est-ce qu'on peut avoir des recommandations de professeurs Donc, peut-être sur la charge de travail, euh, sur euh, bah voilà, comment on peut s'organiser. C'est euh, la, qui... que la question. la question, pardon, c'est est, est-ce qu'il faut ajouter des recommandations au dossier Ah, pardon. En fait, pardon non, -ce que... <rire> oui, c'est <rire> étudié dans le dossier. Effectivement, vous pouvez, vous pouvez y mettre tous les éléments que vous jugez utiles pour vous aider à... À consolider votre, votre dossier de candidature. Vous pouvez tout mettre dedans. Mais ce il, y a, il y a ça, mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est votre dossier scolaire qui est étudié, vos notes de première terminale, les langues vivantes, et puis votre dossier de motivation et l'entretien. Donc, c'est les, les deux éléments qui sont pris en compte. Et, me semble-t-il, dans Parcoursup, il y a une fiche qui sera vie du chef d'établissement. Il y a un avis oui, du chef d'établissement. Donc, Donc, euh, les clair, rec oui. recommandations sont portées exactement. par l'avis du chef d'établissement. Exactement. Donc, voilà. Alors, euh, comment se passent les cours à l'étranger Donc, euh, bah, ça, cette question-là, je vous invite à la poser euh, notamment cet après-midi, parce qu'en fait, ça dépend de toutes les universités, elles ont tout un fonctionnement différent. Il euh, y en a dans lesquelles, enfin, euh, il y a des pays dans lesquels on va devoir euh, parler euh, la langue nationale euh, pendant les cours. Moi, par exemple, je suis partie en Chine, les enseignements étaient faits en anglais ou en français. Euh, dans d'autres pays, par exemple, en Allemagne, vous pouvez avoir euh, les enseignements totalement en allemand. Donc, je, je vous invite à poser peut-être cette question plutôt à 14h45. Euh, lors du, du salon sur les études à l'international